C'est vrai, alors cette année, ça a été particulièrement intéressant pour ça parce que j'avais des élèves qui avançaient bien, donc plutôt bon élève, et qui du coup n'avaient pas du tout envie de faire de la coopération, ni d'entraide, ni de tutorat, rien du tout, et qui ne voyaient que leurs affaires et qui avaient envie d'avancer tout seuls. Alors en fait, euh, après avoir longuement essayé euh, de les intéresser et de leur euh, de montrer l'intérêt vraiment de, de l'entraide et de la coopération, j'ai fini par leur dire, bon, il ben, n'y a pas de souci. Après tout, vous n'aimez pas ça, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, mais vous allez travailler comme d'habitude, c'est-à-dire tout seul, euh, à votre vitesse, sans souci. Et puis, il euh, n'y a aucun problème. Vous, vous n'avez pas de plan de travail, vous avancez comme vous avez envie. Et en fait, ça n'a pas duré une semaine. Parce que les gens ont travaillé en groupe, ils ont eu des travaux de groupe, ils ont eu plein de choses, ils ont eu besoin de demander de l'aide. Donc eux, ils se sont déplacés, ils ont eu ce droit-là. Et euh, les enfants qui n'avaient pas envie, ben, comme ils n'avaient pas le droit de se déplacer, c'était pas en classe coopérative. Donc ils restaient à regarder, puis à être un peu bloqués, etc. Et euh, en fait, je les ai un peu attrapés comme ça. Et effectivement, bon, j'espérais que ça n'allait pas durer trop longtemps quand même. Et là, effectivement, ça n'a pas duré plus d'une semaine. Et au conseil suivant, ils ont dit non, mais finalement, euh, on veut réintégrer la classe coopérative. On veut euh, pouvoir euh, se déplacer, demander de l'aide aider et à euh, l'élève en question là je l'ai surpris cette semaine euh, de lui-même à tourner sa chaise et à aider une camarade sur la division alors que je crois qu'elle n'avait pas vraiment demandé d'aide et euh, je me suis fait plaisir et je lui ai fait la remarque disant mais tu vu les progrès que tu as fait en un an et demi j'ai dit avant tu faisais la grimace tu voulais surtout pas d'entraide de, tu euh, ne serais jamais allé aider ta petite camarade et là pour euh, et puis s'appliquer. il avait les cubes, il avait tout. Et euh, j'ai dit, là, tu as vu ce que tu es, es devenu, comment tu as progressé, comment tu es devenu grand. Et euh, bah, il était ravi, il avait un grand sourire jusqu'aux oreilles. Quoi. Donc, bah, encore une fois, on accepte. Et puis, euh, bah, éventuellement, on enlève le, le, le fait de ne pas être. On accepte qu'ils ne soit pas dans cette classe coopérative. Et puis, de même, il la redemande parce que finalement, euh, il l'apprécie et il voit que, que c'est plus intéressant de venir à l'école et de travailler dans ces conditions-là.